Allez viens, c'est l'heure de ton histoire. Viens. Viens. Allez, hop. Voilà, c'est bien bon chien. Alors, veux-tu que je te raconte l'histoire ou plutôt la fable d'un tubonien Oui Allez, c'est parti. Alors. Il était une fois, dans le royaume de Tubonia, en l'an de grâce de « c'était mieux avant », un « viewer ». Il était le modeste citoyen de plusieurs cités tuboniennes. Celle du jeune Winzy, qui divertissait déjà de petites foules, du prophète Didi Chandouidoui et ses monstres imaginaires, des seigneurs de l'Ancien Monde, Saint Antoine et beaucoup d'autres. Les nombreux savoirs et le divertissement de ces Tuboniens représentaient une grande partie de ses occupations. C'est pour te dire à quel point il faisait pas grand chose de sa vie, hein. Alors que ce viewer sortait d'une FAQ d'amusement, il vit à quel point les tuboniens étaient souriants quand il les voyait dans leur cité. Il décida donc de bâtir son propre petit royaume avec l'aide de sa concubine pour inviter des joueurs à sa cour, ouvrant le bal avec sa famille et ses amis. C'est ainsi que naquit son petit hameau. Le savoir qu'il partageait était fait d'amusement, bien qu'à l'époque c'était monnaie courante. Il fut donc baptisé Pomme. Il divertissait, mais grandissait en lui la volonté de le faire à sa manière de les unir tous, et dans la pomme, les lier. Passionné d'amusement comme beaucoup de viewers et de tuboniens, il voulait apprendre aux viewers que l'amusement était possible avec ce fruit, bien que tout le monde préférera la grande fenêtre. Et là, c'est le drame. N'ayant de cesse de se renouveler, il mit même ses savoirs en rythme avec de la musique, en espérant que cela intéresse les viewers. Mais ses attentes ne furent pas atteintes, malgré les dizaines d'heures de travail qu'il fournissait pour ses divertissements. Pomme, manquant encore de confiance en lui et de personnalité, invita même des amis viewers lors de ses divertissements pour les rendre plus divertissants, mais sans grand succès. Là, il s'essaya même à singer les seigneurs de l'ancien monde dont il appréciait sensiblement les savoirs. Est-ce que tu veux que je répète Cherchant toujours à attirer l'attention, il se transforma presque en troll quand il parla d'un amusement du nom d'Overview. Il alla même jusqu'à s'amputer de Tubonia monnaie dont il manquait fort pour l'offrir un Tubonia du nom de Méga Infini. Cette offrande devait lui permettre d'être présenté dans la ville de ce dernier où il espérait attirer davantage de viewers vers son hameau. Et après, on s'étonne que l'argent des viewers ne soit pas rendu. Pendant deux ans, il essaya de faire comme tous les autres tuboniens, se concentrant davantage sur les viewers et pas assez sur le partage de son savoir. Au point d'envisager de fusionner avec le démon de bataille pendant un moment. Pom créa en plus un jeu de pistes dans son hameau, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, mais aucun viewer n'y prêta attention. Ses attentes n'étaient pas comblées, et parler de choses que tout le monde connaissait ne l'intéressait plus. Il renaquit sous un nouveau nom, et il devint le prophète Makofix de la Confrérie. A partir de ce jour, il se jura de ne parler que et uniquement de choses qu'il aime. Les histoires des bardes. Les bardes Mais si tu sais les tentines en collant qui font du crin-crin Dans sa jeunesse, il écoutait souvent ces bardes qui narraient des aventures épiques et souvent drôles. Stylo du Chaos, Pamphlet Placide, Le Mage, Blink, Florian, Ishtin, Duradal. Il décida de parler de ces histoires et de ces bardes avec respect et humour. Comme il le voulait, sans se soucier des retours et du nombre de viewers. Dans cette nouvelle aventure, il rencontra deux petits tuboniens, Ferreuro, qui présenta le divertissement de Makofix dans le royaume de Boukfess, ainsi que la flamme de Perceval, et ils devinrent amis. Le temps passa, et Makofix fut invité à la convention annuelle des bardes à la capitale, convention durant laquelle il rencontra beaucoup de ses orateurs qui partagèrent de nouveaux savoirs et histoires avec lui. Oui, je te l'accorde, il est un peu fragile celui-là. Un jour, virgule, Makofix vit une liste d'inscriptions à l'entrée de la ville d'Antox Colabois, un tubonien petit mais influent. L'inscription proposait au tubonien de venir sur la place principale de la cité d'Antox un soir dans la semaine pour, à ses risques et périls, présenter son savoir et obtenir un avis d'Antox Colabois. Un avis bien tranché, c'est certain. Macofix décida quand même de s'inscrire sur cette longue liste au pouvoir étrange, celui de s'allonger de jour en jour. L'attente fut longue, mais vint le jour J. Macofix se leva et chez Antox se rendit. A son tour, il se présenta sur la place centrale, devant des centaines de viewers qui ne le connaissaient pas, mais surtout devant Antox, buvant des bières sur son trône. Ouais, j'avoue, il partage pas souvent sa boisson. Hein. Ce tubonien petit est très réputé pour assaillir les gens avec ses katanas de reproche quand quelque chose ne lui plaît pas. Ce fut le cas pour le précédent tubonien dont le corps flasque gisait encore mollement sur le sol. Makofix prit alors son courage à deux mains, sa copine dans l'une et son chien de loup dans l'autre. Il présenta son savoir et narra son aventure à la foule ainsi qu'à l'attentif Antox. Antox écouta avec calme et à la fin de son histoire dit à Macofix que c'était honorable mais qu'il lui laissait une nouvelle chance pour mieux se distinguer. Ou mieux se ramasser. Macofix raconta alors l'histoire du triple triangle sacré à Antox et ce dernier fut conquis. Toutes ces histoires touchèrent Antox, elles lui rappelaient son enfance. Ces savoirs ne font pas l'unanimité. Ne plaise pas à tout le monde en Tubonia, dit-il, mais elle reste très importante à mes yeux, même si ce n'est pas sexy vendeur. Antox était très surpris de voir l'évolution de Macofix entre la première et la seconde histoire, et Makofix lui répondit que c'était en grande partie grâce à lui s'il s'était amélioré à ce point. En effet, pendant ses voyages dans Tubonia, Macofix était parmi les viewers quand Antox conseillait ou assaillait d'autres Tuboniens et il s'en inspira pour améliorer son hameau et ses savoirs. Pantox, très étonné encore une fois, cria sur ses viewers qu'il n'était pas si méchant que ça, et tout le monde rit de bon cœur. Très content de cette soirée, Macofix décida de rentrer dans son petit hameau. Quelle ne fut pas sa surprise de voir des centaines de viewers l'attendant devant pour y construire leur maison. Ou alors pour lui fêter les genoux, qui sait il s'affaira alors à construire de nouvelles demeures. La population de son hameau doubla en une soirée. Il était maintenant le prophète d'un village. Cela le conforta et l'exhorta dans sa volonté de parler de récits perdus et inconnus des joueurs. C'est alors qu'il eut une idée. Exhumé des arcanes oubliés et pourtant connus de tous. Des voix divines retentissent de temps en temps dans la cité des Tubonia. Mais de quelles clameurs sourdes proviennent ces échos célestes ce sont les voix des dieux, Macofix perçut et révéra ces voix présentes et omnipotentes dont le mage aux mille voix tire ses pouvoirs. Récemment, il obtint même l'aide du geek des étoiles, qui doubla encore la population de son village. Le petit prophète Macofix est désormais un saint. Un deux comme lui, on a rempli un bon bonnet, hein moi je te le dis. Hein Macofix accueillit chaleureusement les nouveaux viewers et débattit toujours sur ses savoirs qu'il venait d'apprendre, heureux de partager ses connaissances du passé. Il entendit parler de nombreuses fois de la flamme de l'algorithme, mais il savait que sa grâce ne lui serait jamais octroyée. Mais il ne s'en soucie guère, il préfère son petit village à l'immense cité du nouveau roi Wingsy. Macofix est toujours heureux de répondre personnellement à ses joueurs, qui lui sont d'une grande valeur. Maintenant, ce tubonien parle uniquement de ce qui lui plaît au rythme qui lui convient, sans se préoccuper du regard des autres, et il est heureux. Cette histoire d'un petit tubonien est une histoire parmi des milliers, voire... Des millions dont tu J'espère au moins que la vôtre est plus intéressante que la sienne.